Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. On va regarder l'évolution de la Grow sous la lumière Spider Farmer modèle SE5000. Superbe lumière, euh, incroyable lumière. J'ai appris quelque chose en faisant quelques tests de d'intensité. Présentement, mes plans sont à 26 pouces avec un PPFD là, de 350 environ. Et ici... Dans le centre de la lumière, là, les plants ont en bas, là, mais c'est l'endroit où la lumière est le moins intense. Si on met une lumière dans le coin, une plante dans le coin, là, dans les quatre coins, le PPFD est plus élevé qu'une certaine partie au centre. C'est incroyable. Le PPFD à 350, présentement, donc plusieurs personnes se demandent, euh, les Léos de ce monde, 35 ans d'expérience, se demandent toujours pourquoi ne pas mettre la lumière à 100%. Écoutez, il y a un démeur, ce n'est pas pour rien, sinon ils ne mettrait pas de Demer, et puis ça serait toujours 100% dans le tapis. On peut, de cette façon, économiser de l'électricité et ne pas brusquer les plantes. Sinon il y aurait euh, intensité forte, intensité low, mais le Demer est vraiment parfait. Donc euh, avec l'application que j'ai trouvée avec mon téléphone, j'ai calculé le PPFD et le PPFD est présentement à 350, mes plans sont à 26 pouces, 8 jours depuis la dernière vidéo, on regarde l'évolution de mes trois plans de cannabis, je pense que c'est bien hein? je pense que c'est très bien même, donc euh, un PPFD à 300, 350, je pense que c'était parfait, donc, euh, est-ce que ça va être des femelles? Je l'espère, parce que si c'est des mâles, hein, euh, on veut pas de pollen, on veut vraiment, euh, on veut des cocottes, on veut des fleurs, donc euh, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte d'avoir l'évolution euh, de tout ça. 26 pouces, j'ai fait des tests de PPFD comme je vous ai dit. Et à 26 pouces si je mets la lumière à son maximum mais le ppfd est de 900 900 c'est vraiment pas beaucoup donc j'imagine qu'en floraison il va falloir que je descende la lumière là, vraiment là au moins la 18 pouces euh, si c'est pas encore plus bas donc euh, c'est un genre de lumière qui est fait pour ça j'imagine euh, vraiment très très très intéressant euh, ça fait vraiment bizarre de savoir que si on met une plante dans le coin, elle va avoir plus de lumière que celle-ci. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ben, c'est pas si pire, c'est quand même pas si euh, dramatique. La lumière est vraiment efficace pareil, puis euh, le plan va très bien. Donc, euh, la façon que j'utilise ça, là, euh, que je l'ai nourris, PH à 6.5, quand je mets mes nutriments, quand je donne l'eau du robinet, je laisse l'eau reposer 24 heures et je n'ajuste pas le pH quand je donne de l'eau. Euh, j'ai donné une fois des nutriments, une fois de l'eau et puis j'ai donné 333 ml. J'ai pris un litre et je l'ai divisé en trois. Pour les nutriments et euh, quand j'ai donné de l'eau je pense que je leur ai donné euh, je pense que je leur ai donné 500 millilitres chaque donc j'avais un, une bouteille d'un litre et puis j'ai fait euh, 500 500 500 ou peut-être j'ai donné deux litres à trois plantes en tout cas ça va quand même très bien euh, ça va quand même très bien c'est pas le temps de donner de l'eau, c'est encore très lourd, je veux pas que ça tombe ces supports là mes amis, c'est pas tout le même modèle, regardez ça ici c'est un modèle, euh, je sais pas si vous le voyez là, c'est comme un, un oiseau, un oiseau, et puis il y a des trous sur le côté, tu veux pas que ton plan balance Ici, c'est un autre modèle, puis... le avec, n'est pas fameux. Ben, il y a d'autres modèles, je me souviens plus de quel, là. J'ai acheté ça au Dolorama. C'est ce support-là. Comme ça, quand tu donnes un surplus d'eau, ça tombe dans le cabaret, et puis euh, la plante reboit pas le surplus. Euh, nouvelle méthode, est-ce que ça va être efficace? Présentement, ça va très bien c'est la première fois que je fais ça habituellement mes plantes étaient toujours euh, collés au sol collés euh, dans le fond de la soucoupe donc euh, j'imagine que ça va être différent on se croise les doigts je pense que euh, éventuellement là, je vais peut-être essayer de mettre d'autres plants. peut-être trois autres plans mais là j'ai pas de plan à la bonne hauteur donc on va voir l'évolution dans quelques semaine si j'ai quelque chose pour euh, les accompagner en cas que ça soit tous, tous des mâles et puis je me retrouve avec aucune plante dans ma grow donc euh, vraiment là c'est très important le ppfd je vous vraiment là, je vous suggère là, euh, de commencer à regarder ça le ppfd on est rendu là à winman on est rendu au ppfd et puis euh, c'est un peu comme les terpènes hein, au cannabis, euh, on apprend toujours un petit peu plus. On a appris le THC, les cannabinoïdes, le CBD. On s'est intéressé aux terpènes, on commence à les connaître un peu plus. Hein, la limonène, c'est un peu euh, les agrumes, en général un petit peu plus énergétique. Myrcène, un peu plus terreux. Tant qu'il y en a beaucoup de myrtes, c'est supposé plus, nous relaxer. Donc euh, le PPFD là, très très important, euh, surtout à Léo, euh, 35 ans d'expérience. Euh, je pense que c'est les HPS, les lumières HPS. Écoutez, ça c'est les LED, là, les lumières LED, c'est moins, il euh, y a moins de problèmes pour euh, le feu. Euh, d'électricité inférieure et puis euh, ça reproduit euh, du mieux que ça peut euh, le soleil et puis euh, c'est vraiment la technologie qui a évolué et puis euh, moi je fais pas pousser euh, 100 plants de cannabis là, comme les Léo, euh, 35 ans de ce, de ce monde, j'ai un permis, j'ai un permis pour 25 plants, un permis fédéral pour 25 plants, et puis vous regardez en face de vous là, il y a trois plantes, il y a trois plantes. Donc une lumière LED euh, pour trois plantes, c'est excellent. Donc euh, chacun sa technique, chacun sa technique, plusieurs personnes me demandent pourquoi je fais pas pousser organique, euh, pourquoi je fais pas pousser avec euh, des, des, des champignons, pourquoi que je fais pas pousser euh, hydroponique, pourquoi je... Mais ben moi, ma technique, c'est avec de la terre, avec la lumière LED. C'est comme ça que j'ai commencé. Je vais commencer par m'habituer. Je peux pas changer de technique immédiatement. Euh, je viens, ça fait un an. Ça fait un an que je fais pousser du cannabis. Euh, j'ai de la terre. J'ai tout de l'équipement pour ça. J'aime ça faire ça. J'ai développé une passion. Euh, je n'ai pas le goût de changer quelque chose que j'aime beaucoup comme ça. C'est incroyable comment j'aime faire pousser mes trois plantes cannabis. Vous pouvez même pas vous imaginer. Euh, juste de, de, de faire ça, c'est vraiment trippant. C'est-tu un mâle une femelle? Euh, quand vous savez que vous allez donner les nutriments, comme si j'en donne là, des nutriments dans deux jours ou euh, peu importe, on est excité parce qu'on sait que 24 heures plus tard, la plante nous remercie, elle a grandi, elle est mieux. Une satisfaction, vous savez. Mais, euh, je sais pas ce que je disais, je vais vous laisser là-dessus. Donc, ça va très bien avec la Spider Farmer, le modèle SE5000, PPFD, PPFD, PPFD. À la prochaine, merci.